Galagame, le potentiel des jeux to ARN. Imaginez une expérience de jeu qui vous permet de vous amuser, d'interagir avec les autres et de gagner des récompenses en même temps. C'est la qu'entre en jeu Galagame pour une expérience inoubliable. Alors, qu'est-ce que la plateforme Galagame Fondée par une équipe expérimentée de développeurs et d'entrepreneurs, Galagame est une plateforme révolutionnaire qui vise à transformer la façon dont nous percevons et interagissons avec les jeux en ligne. Ses composants principaux, y compris le Gala Game Node, le Gala Store et le Gala Wallet, créent un écosystème homogène qui permet aux joueurs de posséder leurs actifs numériques et de gagner des récompenses. Un aspect crucial de la plateforme est le jeton Gala, qui facilite les transactions et les récompenses au sein de l'écosystème. L'engagement de Gala Game en faveur de la décentralisation et de la propriété des joueurs est la clé de son succès, car il garantit que les joueurs ont un contrôle total sur leurs actifs dans le jeu. Voici quelques jeux de Galagame. 1. Spider Tank. Spider Tank est une expérience d'arène de combat en ligne multijoueur bourrée d'action dans laquelle les joueurs commandent des chars araignées puissants et personnalisables dans des batailles stratégiques et intenses. Avec un large éventail d'armes et de capacités, Spider Tank offre un environnement de jeu diversifié et attrayant. Les graphismes vibrants et le gameplay rapide du jeu en font un ajout passionnant à la gamme Galagame attirant à la fois les joueurs occasionnels et compétitifs. Tone Star, une expérience de construction urbaine En tant que l'un des titres phares de Gala Game, Tone Star offre aux joueurs une expérience de construction de ville engageantes qui combine stratégie, gestion des ressources et créativité. Les joueurs doivent soigneusement planifier l'aménagement de leur ville, gérer les ressources et équilibrer la croissance pour réussir. Les mécanismes de jeu Play 2 IRN de ToneStar récompensent les joueurs dévoués avec des jetons Gala, qu'ils peuvent utiliser pour acheter des actifs dans le jeu ou échanger sur le marché. Fortified, défendre son royaume. Un autre titre populaire de Gala Game, met les joueurs au défi de défendre leur royaume contre les attaques ennemies incessantes. Avec son gameplay stratégique, ses défenses personnalisables et son scénario immersif, Fortified captive son public et le fait revenir pour en savoir plus. Tout comme Tone Star, les joueurs fortifiés peuvent gagner des jetons Gala et participer à l'économie florissante des Gala Games. Titres et partenariats passionnants à venir de Gala Games Gala Games continue d'élargir son portefeuille de jeux et a annoncé plusieurs titres et collaborations prometteurs. Ces nouveaux ajouts devraient attirer encore plus de joueurs et renforcer davantage la position de Gala Games en tant que force dominante dans l'industrie des jeux Play 2 L'écosystème Play 2 Galagame n'est pas seul sur le marché du Plétouille ARN, mais il se démarque de la concurrence en donnant la priorité à la propriété des joueurs et à la décentralisation. Grâce à l'utilisation de la technologie blockchain, Galagame crée une expérience de jeu entièrement nouvelle qui offre aux joueurs une chance de participer à l'économie du jeu et de créer de la richesse tout en jouant. L'impact économique potentiel des jeux Plétouille ARN est énorme, car il crée de nouvelles opportunités d'emploi et contribue à la croissance de l'économie numérique. En permettant aux joueurs de posséder et de monétiser leurs actifs numériques, Galagame est à l'avant-garde de cette nouvelle ère passionnante du jeu. Plan d'expansion et de croissance Galagame a pour objectif de devenir un acteur majeur sur le marché mondial des jeux. En élargissant continuellement sa bibliothèque de jeux, en forgeant des partenariats stratégiques et en améliorant sa plateforme, Galagame vise à atteindre des millions de joueurs dans le monde et à s'imposer comme un nom connu dans l'espace des jeux Plétouille ARN. Avancées technologique et innovation pour maintenir son avantage concurrentiel, Galagame s'engage à investir dans des technologies de pointe et à adopter des innovations qui amélioreront l'expérience globale des joueurs. De l'amélioration des graphismes dans le jeu à l'exploration de nouvelles façons d'intégrer la technologie blockchain, Galagame est déterminé à rester en tête du peloton. Défis et risques potentiels. Malgré son immense potentiel, Galagame fait également face à plusieurs défis et risques potentiels qui pourraient affecter son succès à long terme. L'examen réglementaire des monnaies numériques et des modèles de jeu pour gagner pourrait avoir un impact sur les opérations et la croissance de la plateforme. De plus, la concurrence accrue sur le marché des jeux peut exercer une pression sur Galagame pour qu'il innove constamment et offre des expériences de haute qualité. Un autre défi réside dans le maintien d'une communauté forte et engagée. Pour s'assurer que la plateforme continue de prospérer, Galagame doit donner la priorité à la satisfaction des utilisateurs et garder ses joueurs motivés et enthousiasmés par l'expérience de jeu. Cela implique de résoudre des problèmes, tels que la triche et le piratage, afin de créer un environnement équitable et agréable pour tous. En conclusion, Galagame est devenu un pionnier dans l'industrie du jeu pour gagner en se concentrant sur la propriété des joueurs, la décentralisation et l'intégration de la technologie blockchain. Avec une bibliothèque en expansion de titres attrayants, tels que ToneStar et Fortified, et un écosystème robuste soutenu par le jeton Gala, la plateforme révolutionne l'expérience de jeu pour des millions de joueurs à travers le monde, alors que nous nous tournons vers l'avenir, les plans d'expansion ambitieux de Gala Game et son engagement envers les avancées technologiques sont très prometteurs à la fois pour la plateforme et pour l'industrie du jeu en général. Cependant, les défis et les risques potentiels doivent être reconnus et traités pour assurer un succès durable. En fin de compte, Galagame représente un changement passionnant dans le paysage du jeu, ouvrant de nouvelles opportunités et expériences pour les joueurs du monde entier. Alors que la révolution du jeu pour gagner continue de prendre de l'ampleur, il est clair que Galagame est bien placé pour mener la charge et redéfinir la façon dont nous jouons, nous connectons et gagnons dans le domaine numérique.